Yo les jeunes c'est Ipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alpha de Ready or Not Et cette fois-ci je vais tester le solo, donc je serai en compagnie de 4 bots qui j'espère vont bien suivre mes ordres Mais avant ça je dois vous dire une chose importante, les développeurs ne peuvent plus fournir de clés alpha car Steam leur en avait fourni qu'un certain nombre Et je sais que beaucoup d'entre vous voulaient précommander le jeu avec l'édition supporter mais écoutez bien ce qui va suivre Le jeu devrait sortir en accès anticipé avant la fin de l'année, oui oui vous avez bien entendu D'ailleurs, il est peut-être déjà sorti à l'heure où je sors cette vidéo. Les développeurs ont fait le choix de sortir Ready or Not en avance car il n'était plus possible de le précommander sur leur site et qui dit plus de précommande, dit aussi moins de sous qui rentrent. Or, en tant que développeur indépendant, ils ont besoin de ces sous pour continuer le développement du jeu. Donc patientez un petit peu, vous pourrez très prochainement y jouer, mais surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'une alpha et que vous allez rencontrer des bugs. Maintenant revenons au mode solo que je vais vous présenter, mais juste avant, je vais passer par la case Options pour vous montrer comment j'ai paramétré mes touches de commande des IA. Je suis donc allé dans l'onglet Teamwork pour configurer mes touches de commande sur le pavé numérique. Et ensuite, j'ai été effacer les touches qui étaient en conflit avec les touches de commande dans l'onglet équipement. Il suffit de cliquer sur Clear pour les effacer. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour utiliser correctement le système de commande de Ready or Not, il y en a peut-être d'autres. Mais maintenant je vais vous laisser avec ma première opération en solo, en espérant qu'elle vous plaise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Bon visionnage. Salut les gars, vous êtes prêts à partir au combat avec moi <rire> Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai une équipe bleue et une équipe rouge. En bas à droite, il y a un ordre automatique qui va être modifié en fonction de ce que je vais regarder. Vous allez voir. Donc là, si j'appuie sur W, ils me suivent. D'accord Alors, j'ai changé la touche. Hein. Ce n'est pas W de base, mais j'ai changé. Si je regarde la porte, je vais avoir un autre ordre. D'accord Donc là, j'appuie sur W. Ils vont mettre en position pour sécuriser la porte et la zone. D'accord Si je change avec la molette... Peut donner un ordre à l'équipe bleue ou à l'équipe rouge, vous avez vu que l'ordre a été modifié automatiquement. Euh, donc là, on avait stake up et là, on a check door. Donc là, je leur demande de vérifier si la porte est ouverte. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier dans les options. D'accord, c'est des commandes par défaut. Il y a les commandes par défaut quand vous regardez, euh, je sais pas, le ciel par exemple. Donc là, c'est Fall in. Donc, je leur demande de me suivre, d'accord, de, de, de, de, de se regrouper. Euh, là on a le l'ordre par défaut euh, au niveau de la porte Donc vous sécurisez en gros la porte L'ordre par défaut si la porte est ouverte Merde Putain, Je suis en train de parler les gars, vous êtes sérieux <rire> bah, J'espère que c'est un civil Bon il s'est rien passé Je continue mon explication <rire> euh, Et l'ordre par défaut si la porte est ouverte L'ordre par défaut si la porte est déverrouillée Et l'ordre par défaut si la porte est verrouillée d'accord. Donc par exemple une porte est verrouillée Tu peux faire un pick lock Poser un C2 ou euh, mettre un coup de pied ou euh, breacher la porte avec le shotgun, d'accord Donc là vous avez vu l'ordre il se modifie automatiquement, donc là on a checké la porte comme quoi elle était ouverte Donc là maintenant j'ai l'ordre Open and Clear euh, Une dernière chose, il y a un autre système de commande qui est super important Vous pouvez directement choisir ce que vous voulez faire à chaque porte, à chaque situation en fait Donc là je vais leur demander donc si je veux je fais stake up avec le pavé numérique comme on l'a on réglé au tout début euh, vous pouvez également ouvrir et choisir si vous mettez, lancez une flash, du gaz ou autre à l'intérieur Si vous voulez breacher la porte, tout ça, tout ça, tout ça Ou directement ouvrir la porte euh, Étant donné qu'on a vu qu'il y avait du monde à l'intérieur Je propose qu'on lâche du gaz parce que je ne sais pas s'il y avait du monde ennemi dans cette zone Alors j'ai pris cette map aussi parce que je la connaissais un petit peu Et je voulais pas trop me retrouver dans une situation trop compliquée Il euh, faut savoir que je fais juste un test là C'est la troisième fois que j'ai lancé la partie j'ai testé le mode solo pardon. Donc on voit qu'il y a du monde. Donc normalement ils vont agir en conséquence. Donc là s'ils rencontrent un ennemi armé, normalement ils devraient intervenir. Je vais essayer de pas ouvrir le feu hein, de mon côté. Hein. D'accord Donc normalement ils prennent une position, c'est ok. Donc je vais essayer de pas ouvrir le feu. On va essayer de... de les laisser faire le taf. En espérant que ça soit efficace. Tout à l'heure on a vu un mec jaune il me semble. Hein. Pendant que j'étais dans les options là. Un mec avec un haut jaune, il s'est barré en courant. Donc je pense que lui il devait être armé lui. Vous avez vu hein, dès que je me suis rapproché d'eux, ils ont progressé. Ça c'est fort quand même. Donc je peux très bien leur demander hein, de, de mettre les, euh, les zip au. aux civils, aux ennemis, tout ça, je peux très bien leur demander de le faire. Ok. Donc là ce que je vais demander, hop. Je vais demander qu'on regarde sous la porte voir si.. Euh, il y a des ennemis de l'autre côté. Et euh, je vais demander au bleu. Alors, je risque de perdre un peu d'FPS avec la caméra des bleus là. Mais je vais demander au bleu de sécuriser cette zone. Et même cette porte. D'accord On va faire comme ça. Et du coup, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit euh, le rouge. Merde. Il <rire> reste à côté. Je sais pas ce qu'il a dit. On va la refaire. Oui, il s'écure les 6, c'est bien ça. On peut voir les bleus en haut à droite là. Oh putain. Ils ont traité un mec, les bleus. Donc là on a dit que c'était clair. Ils vont rentrer et nettoyer les rouges. Les bleus ont eu du contact. Hein. Ok. Je vais laisser les bleus ici pour l'instant. Avec les rouges, je vais leur demander. Hop, hop, venez, viens ici, les rouges. On va travailler avec les rouges pour l'instant. Viens ici, viens ici. Ils sécurisent où là Ils vont jusqu'à là-bas Ah, calmez-vous, calmez-vous, les gars. allez pas si loin là. Oh, non, non, non. Ah, elle est pas si loin. Reviens, reviens. Ok, ok, ok, ok. Je vais fermer la porte. Merde du coup j'ai pas entendu ce qu'il a dit Tiens, je vais en profiter J'ai demandé qu'il l'arrête Il y a encore une porte qui s'est ouverte là Bon je vais essayer de pas ouvrir le feu mais si je suis obligé euh, je le fais hein. Ok Revenez ici euh, les rouges là Open une clear On va sécuriser cette porte d'abord oh, Les bleus sont toujours en position Ok c'est les toilettes on va faire pareil ici, stack up, donc là je vais utiliser les, les ordres euh, automatiques d'accord Franchement c'est bien foutu pour, euh, pour la réactivité là, C'est ça c'est bien réussi hein, le système de... Voilà c'est similaire à SWAT 4, hein, on est d'accord Donc là vous avez vu la, la porte est verrouillée du coup il a sorti le lock click pour déverrouiller. Très ressemblé à SWAT 4 et c'est ce qui nous plaît. Ok normalement si c'est clear Ah bah tiens il y a du monde Donc là je vais lui demander aussi hop, De le zipper Ok comme là c'est clear Il lâche le stick Et occupe toi de lui s'il te plaît Bon il veut pas Coupez-vous là. J'ai du bruit sur la gauche là. Maintenant, le note-le s'il te plaît. On teste, on fait des tests les amis. T'as plus de zip c'est ça Comment ça marche <rire> Bon je m'occupe de lui. C'est peut-être ça, hein, je sais pas hein. Mais je crois pas qu'il y ait un nombre de zip. Non, non, ça, ça m'étonnerait. Il m'écoute pas, ça va pas le faire. Bon les bleus sont toujours en place là-bas. Hein. Ok. Euh, suivez-moi les rouges. Allez. Use, the mirror. Check. Use the mirror. Check the door. Donc là, il regarde s'il y a un piège également, s'il y a du monde à l'intérieur. Il y a dit suspect là, c'est ça non Je Ok, y a dit suspect. Ok, alors attends, s'il y a suspect, on rentre, on lâche une flash. Je suis un pas sûr d'avoir une flash. Si, si, je crois que j'en ai. Mis. On va voir. Allez ouvre la porte Qu'est ce qui se passe J'ai pas compris. Ok lui il prend pas la flash. Et l'autre il devrait ouvrir. Ok. Allez go go Bon oh bah y avait personne à l'intérieur. Là par contre j'ai du monde. Hop je vais lui demander rapidement de nettoyer cette zone. Du monde dans la cuisine aussi, également au fond. Non, tu check cette porte là. Ça a ouvert, ça a ouvert. C'est lui, lui qui a ouvert. Je veux voir comment réagissent en fait quand ils se font tirer dessus. Merde, ils ont tué un civil. Je m'occupe de lui. Attends, je vais me mets derrière. Hop, c'est bon. Euh, Est-ce que les bleus on les laisse là pour l'instant On va intervenir après avec les bleus. Ok. Il y a un piège ici là. Donc là normalement il doit les amorcer. Je lui fais confiance hein. Ah yes. Et lui il reste toujours ici. Ok c'est bon ça. Un stack up. Check the door. Copy that, Copy that. Lock. Order. Ok Attends, attends, attends, je vais lui demander, non, non Euh, bridge shotgun Ah merde, trop tard Je voulais qu'il euh, qu le... ouvre autrement, mais en même temps C'est la pièce où est-ce qu'on était Donc là, il y a la cuisine Est-ce que je peux leur dire de rentrer dans la cuisine Étant donné que c'est ouvert, est-ce que je peux leur dire de nettoyer la zone Je sais pas. Non Bon, suivez-moi. On va le faire. Ok. Donc là, tac, stake up, miroir. Pour bon, l'instant, ça marche plutôt bien, Lia. Hein. Moi, j'aime bien que lui regarde les 6. Bon, là, on est que deux, Mais. Euh... mais j'aime bien en fait qu'ils soient pas tous les deux bêtement devant la porte quoi ok suspect inside donc là open and flash on teste d'accord allez on rentre on rentre on rentre il est où le suspect ok ok OK, bougez pas. Normalement, il y a les bleus ici. OK, ça c'est bon. sécurise l'arme, les bleus vous Alors, pendant que vous êtes là. On va faire la même chose. Vous êtes là depuis tout à l'heure mais vous avez bien traité le gars là. On va laisser les rouges dans la pièce là-bas. Ok, c'est bon, ils ont chopé un gars. Je vais leur demander de le zipper. Ok, c'est bon, il a lâché le petit stick. en c'est pas mal pour l'instant. Et les rouges, je vais leur demander de me suivre. Il y a le rouge là. Occupe-toi d'eux là. Par contre King, il est resté là-bas. King, je lui ai demandé de venir avec moi quand même. Reste ah, pas bloqué là-bas. Ok, ça c'est bon. Bon, cette pièce a l'air d'être sécurisée. Ah, attention. Je crois qu'il y avait un mec au fond. Il y a un gars, là. Il y a un gars. Ne pas se rendre Est-ce que je peux faire quelque chose sur lui euh, Cover Ah oui du coup quand je fais cover ok Pas mal ça Ok ils sont partis le chercher c'est cool ah, Franchement ça fonctionne plutôt bien Là la map est petite donc euh ça va il n'y a pas trop d'ouverture on verra sur d'autres maps quand il y aura beaucoup plus d'ouverture je vais enlever la caméra du bleu ils vont tous venir avec moi de toute façon hop. allez vous me suivez pardon pardon l'ami euh hop vous allez regarder derrière cette porte et euh bah les autres euh, stack up hein. Non, pas up, Bon, c'est bon, ils se mettent en position. Après, ça, ça vaut pas la coop, mais ça marche plutôt bien quand même. Qui a dit Si ah, j'écoute pas ce qu'il me dit aussi. Euh... Euh, Vas-y, open and euh, gas. On prend, euh, on n'a pas pris les masques et gaz pour rien quand même. Mais bon, c'est en extérieur. Allez go go go! Allons-y les gars! Bon il y avait personne. Alors attends. Là ça va être un peu compliqué. Merde, merde, merde, merde, merde, merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, les gars. Vous faites tirer dessus? Ah, c'est de l'autre côté. Vite, vite, venez, venez, venez. Je vais pas ouvrir le feu. Mais bon, les gars, vous l'avez traité ou pas? Ah, ouais. En fait, il a tiré. Il m'a entendu, le gars, il a tiré à travers la porte. Putain. Move and clear. Allez-y, les gars. Je veux pas ouvrir le feu de la partie. C'est bon, on m'occupe de lui. Je sécurise son arme. Il nous reste encore des civils et des ennemis. Hein. Ok. Donc il y a des portes qu'on n'a pas vérifiées. Il ne doit plus rester grand monde. Hein. Check Il y a des pièces qu'on n'a pas faites à l'intérieur Je sais plus. Allez, on teste. Open and clear. Faut se méfier hein, parce que l'IA se déplace. Ah, ouais, donc il y a bien un civil ici. Ah, il y a une pièce ici qu'on n'a pas faite, d'accord. Mais je sais pas où il était tout à l'heure. Il n'était pas là. Cette pièce là, là elle euh, donne euh, sur le bar, d'accord Ah, d'après lui, on a terminé. On va quand même checker cette pièce. Là, on peut voter pour la fin de game. On va quand même checker cette pièce. Bon bah les amis on a terminé. On va aller voir le score. On a terminé cette mission. Qui s'est plutôt bien passée. On en fera sur d'autres zones. D'autres missions beaucoup plus beaucoup plus ouvertes. Mais en tout cas pour un premier jet. On va dire ça comme ça. Parce que j'ai fait trois petits tests avant. Je trouve que l'IA réagit plutôt bien. Donc on verra quand on sera sur une zone ouverte. Comment on réagit tout ça quoi. Mais j'aime bien le système de commande. On retrouve du SWAT 4. Donc ça ça fait plaisir. Allez on va regarder la fin de game. Les stats. Est-ce qu'on a fait un beau score Monsieur, est-ce qu'on a fait un beau score Allez suivez-moi. A plus Non c'est ce qu'on avait fait avec Wolf. On a mis un peu plus de temps du coup. En coop on avait fait 13 minutes, mais on a mis 17 minutes. Oh, on est parti chercher le A+, on n'a pas encore le petit S Mais en tout cas c'était bien sympa et j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu Dites moi si vous voulez d'autres vidéos en solo En coopération c'est sûr Il y en aura d'autres En attendant je vous dis à bientôt pour nos nouvelles aventures Portez vous bien, si allez j'aime